Bonjour Comment aider les dyslexiques à mieux lire, à fluidifier leur lecture, à leur rendre le travail plus facile Eh Il existe depuis peu euh, des lunettes, notamment Lexilens, qui fonctionnent par l'intermédiaire de filtres actifs et qui permettent euh, d'occuper les images miroirs, euh, puisque le dyslexique est trop parfait. Et euh, donc au niveau de son cerveau, il n'y a pas de prédominance entre le traitement de l'image de l'œil droit et de l'œil gauche ou de l'œil dominant et ce qui, du coup, superpose certaines lettres, et certaines lettres sont euh, notamment euh, mélangées parce que le P et le Q euh, se superposent, le B et le D, il y a, euh, voilà, il y a un effet, euh, effet miroir. On a trouvé une solution, Atoll, par l'intermédiaire d'une start-up abeille française, a trouvé une solution qu'on va découvrir ensemble, c'est Voilà. Alors là, on est sur un modèle de, de démonstration. Hein, c'est vraiment le même principe au niveau des, des filtres. C'est la même chose, c'est la même. Euh, le modèle définitif, le voici. Et donc, avec ces, ces filtres, là, ce, ce design est fait pour être posé par-dessus une paire de lunettes quand il y a besoin d'une correction visuelle. Par la suite, sur le modèle définitif, on, on peut mettre la correction visuelle par l'intermédiaire d'un clip qu'on met derrière, un petit peu comme sur les lunettes de sport. Et donc, et écoutez, on va l'allumer. Hop, c'est électronique. Donc, je vous le disais, on l'allume. Et vous allez voir, voilà, les verres prennent une teinte. C'est un filtre. Là, on voit que ça clignote. C'est dû à la caméra. Euh, ça ne devrait pas clignoter euh, autant. Euh, enfin, ça ne clignote pas autant, en vrai. Et ensuite, on connecte ça grâce à un smartphone, une application. On connecte la monture en Bluetooth et on fait certains réglages. Euh, tous les dyslexiques ne vont pas euh, adopter le même réglage, ça se teste, ça s'essaye, il faut vraiment venir l'essayer, si vous avez un doute, ben, venez essayer, ça coûte à rien, et, euh, et vous, vous pourrez être, être vraiment, vraiment surpris, on a des très, très, très bons résultats, d'ailleurs sinon on n'aurait pas commercialisé ça, euh, c'est vraiment un, impressionnant. Donc je vous invite vraiment à prendre rendez-vous, puisque il faut se mettre au calme, euh, prendre le temps de, de faire, de venir éventuellement avec des supports de lecture que vous avez, puisque même si nous on a des supports en magasin, euh, ça va être, euh, ils sont légers, enfin léger, quand je dis légers, il n'y en a pas beaucoup, donc le but étant au fur, au fur et à mesure de faire plusieurs tests, euh, de ne pas euh, mémoriser. Donc, d'avoir un texte un peu plus long, c'est mieux. Éventuellement, sur un support ou sur un magazine ou sur un cahier d'école, etc. C'est quand même pas mal. Et surtout, de prendre rendez-vous. Pourquoi prendre rendez-vous C'est de, de, enfin, de pouvoir se caler à un, un moment au calme pour, pour tester, tester les différents réglages, voir si ça aide, si ça fluidifie réellement la lecture. A priori, ça marche quand même bien. Enfin, moi, j'ai réussi à faire... un un test assez sympathique hier où euh, voilà c'était la maman pleurait mais c'était bon voilà et, euh, et donc vraiment venez tester je vous mets le lien euh, en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous vous accédez directement à mon agenda à Istre euh, donc chez Atoll et sinon ben, dans tous les atolls de France vous pouvez éventuellement euh, les appeler ou accéder à leur agenda pas par le même lien que le mien euh, chacun a son lien évidemment et prendre rendez-vous pour tester ça ne coûte rien de tester et par contre, si ça aide et que ça fluidifie, puisque lorsqu'on se concentre pour déchiffrer ce que l'on lit, on a encore plus de mal à euh, comprendre ce que l'on lit. Hein. Si on a l'attention sur quelque chose euh, à déchiffrer et décrypter, euh, c'est euh, encore une autre attention pour comprendre le texte. Donc là, euh, voilà, si, on a, si on élimine un, une de ces choses, c'est vraiment du gros bénéfice. Je vous dis à très bientôt chez Atolaïstre et venez essayer. Allez, au revoir.